Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de musculation en santé, sur la chaîne de musculation en santé. Comme tu le sais ici, ce qu'on veut nous, c'est mettre la musculation au service de sa vie et ne pas mettre sa vie au service de la musculation. Alors le but euh, de cette vidéo, c'est de t'aider à mettre à profit le sport pour augmenter ton immunité, d'accord Et pour ça, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que c'est que l'hormèse. Alors, pourquoi déjà augmenter son immunité C'est simple, je sais que la plupart des pratiquants de musculation, ce qu'ils veulent, c'est prendre de la masse musculaire. Moi, le premier, c'est ce que je voulais, prendre de la masse musculaire, être volumineux, être dur, être beaucoup plus costaud. Mais si à l'extérieur, tu es costaud et magnifique, et qu'à l'intérieur, tu es faible, eh ben, dans cette période de coronavirus, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va vouloir renforcer l'intérieur. Et comment on va renforcer l'intérieur ben, Déjà, dans un premier temps, je vais t'expliquer ce que c'est que l'hormèse. L'hormèse, in fine, c'est simplement la capacité d'adapter son système adaptatif, c'est-à-dire de l'augmenter, de l'améliorer. Tu as, on va dire, ton système adaptatif, ton système est à peu près à ce niveau-là, et toi, le but, ça va être de l'augmenter progressivement. Et comment tu vas faire pour ça Eh bien, tu vas utiliser plusieurs portes différentes de l'hormèse. Alors il y a plusieurs portes, la première c'est le jeûne, donc soit tu vas jeûner une journée par semaine, deux jours par semaine, euh, une fois euh, une semaine par trimestre, enfin bref, il y a dix mille façons, je te renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites sur le jeûne, ou soit tu vas pratiquer par exemple le jeûne intermittent, euh, qui est une façon continue de jeûner. Euh, tu vas avoir l'exposition au froid, le fait d'aller euh, bah, méditer comme je le fais le matin en faisant euh, moi la respiration Yoga Tumo au froid. Euh, le fait de prendre des douches froides tous les jours qui boostent fortement le système immunitaire. Tu as l'exposition au chaud qui est son contraire, tu l'as vite compris, pas la peine que je développe. Et tu as euh, des techniques de respiration issues bien souvent du pranayama mais aussi euh, la technique VIM OFF qui est euh, excellente pour booster son système immunitaire. Et enfin, tu as le sport. Et dans le sport, ce sont les exercices de haute intensité sur des courtes durées qui vont booster ton système immunitaire. Donc, tu connais le Tabata si c'est très très court ou le HIIT. Euh, typiquement, ça dure entre 15 et 30 minutes en fonction de tes capacités. Voici un HIIT que moi j'affectionne. Euh, c'est le En salle, bien sûr, c'est tapis de course plus musculation, c'est à dire que je vais courir 1 minute, 1 minute 30 sur le tapis de course à une, à une vitesse euh, qui m'essouffle énormément, pour laquelle pour moi c'est très dur, euh, typiquement 14, je ne suis pas très bon coureur, donc en courant à 14, je sais que si je cours une minute, minute 30, ça me sèche. Je vais ensuite faire mes exercices de musculation, soit je vais aller travailler sur de la musculation pure, avec 8 reps d'un exercice spécifique, 8-10 reps, ou soit je vais faire des séries longues, ça va dépendre en fait de l'objectif. Et je vais faire ça entre 8 et 10 fois. Voilà. Et ça, ça va me constituer une séance. Alors, je ne te dis pas de faire ça à toutes les séances, mais tu peux le faire, admettons, deux fois par semaine. Euh, tu peux faire des WOD classiques. Euh, pour ça, bon, pareil, tu googles, tu, tu vas avoir plein d'exemples de WOD. Tu peux faire des WOD classiques. L'important, c'est quoi c'est que tu sois déjà, que tu prennes quand même un peu de plaisir, parce que c'est difficile de faire des choses dans lesquelles on ne prend pas de plaisir, mais c'est aussi que tu sois euh, extrêmement essoufflé. Il faut que tu sois essoufflé, pas à gerber, mais presque. Parce que c'est que comme ça, en fait, que tu vas aller aux limites de ta capacité adaptative. Et c'est en allant dans, aux limites de tes, de tes capacités adaptatives que tu vas augmenter ces fameuses capacités. Ce pas optimal pour l'hypertrophie musculaire, on est bien d'accord. Euh, ça suffit à conserver sa masse musculaire, mais ce n'est pas optimal pour l'hypertrophie musculaire. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, à quoi ça sert d'être bodybuilder mort si à l'intérieur tu es faible Et là, euh, la conjoncture, l'époque du coronavirus, nous fait bien comprendre que euh, la santé, ça se prend en compte avant l'aspect physique. Voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère que ça va t'aider à cogiter sur, le, le, sur ta volonté d'améliorer ta santé. Oui, la musculation... Mais à côté, j'améliore euh, ma capacité adaptative, je passe par les portes de l'hormèse. Donc là, je t'ai parlé du heat, mais bien évidemment, si tu le couples avec des techniques de respiration, comme d'une off, euh, avec des expositions au froid, la douche froide tous les jours, j'en dis si ce qu'on vient pas, c'est quelque chose de très complexe, ou euh, tout simplement de savoir s'exposer au vent, s'exposer à la pluie, s'exposer au froid sec euh, en Marseille ou torse nu le matin, euh, toutes ces choses-là vont renforcer ton immunité, Arrêtez de te surcouvrir. Et, euh, et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. En ce qui concerne toutes les autres portes de l'hormèse, si tu es intéressé, je t'envoie vers cette vidéo. Il y a notamment aussi énormément de cours sur les lois du vivant qui sont extrêmement importantes à comprendre et à connaître. La santé, c'est la base du triangle, c'est ta priorité, c'est grâce à ça que tout le reste peut fonctionner. Si tu n'as pas la santé. L'amour, c'est complexe, l'enrichissement, le business, c'est complexe, le travail, les relations professionnelles, c'est complexe, la santé, c'est la base. Si tu ne travailles pas, si tu ne prépares pas, si tu ne mets pas ton focus sur la santé, si tu n'as pas un socle surpuissant à ce niveau-là, tu pars avec un gros handicap. A bientôt.